Good morning, Allez yiden! Les chuches aujourd'hui, il y Avraham ben Yitzhak. Ainsi que le refouat, Arav, Baruch, Shmuel, Ben Elia, B'Athor, Shachul Yisrael, Si vous souhaitez vous y'diez vous a dit, vous pouvez vous mettre à 5 minutes éternelles. Nous étudions Massechette Moed Kattan, Perek Aleph, Mishnah Bet. Rabbi Lazar ben Azar omer, En a aussi une âme à la première, en ou en la Shavite. Les Chachemis ont dit, On a aussi une âme à la première, en la à on et kilkulé hamaïm Shiboshut arabim Et chotetin autant On et adrachim Et arichuvot Et mikvot hamaïm Et haussin kol tzorki arabim On metzaynin ta gvarot V'yosin af alha kilaim On continue à découvrir Les Melachot permises Et interdites A Chol hamoed Chol HaMohed Est interdit de faire Tous les travaux qu'on veut Là, On est très limité Il y a quelques règles qui définissent quel type de travail on peut faire, notamment, de manière générale, tout ce qui va avoir perte, et que ça implique un travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts, alors on va le permettre, et si ça demande plus d'efforts, ou bien c'est pas pour éviter une perte, mais juste pour, pour, pour euh, éviter, pour reprendre pour un, un gain, pour, pour éviter qu'il n'y ait pas de manque à gagner, et eh bien ça, ça, devient, euh, ça, ça devient interdit, parce que ça s'appelle les Arvaha. C'est à peu près les règles qu'on va voir fréquemment. Si c'est juste pour éviter une perte, c'est permis, si c'est parce que tu veux gagner, même si c'est quelque chose d'important à gagner, on va plus te permettre, c'est à peu près ce qu'il y a à voir. Pour le moment, on va découvrir une première, euh, un premier sujet en rapport avec l'arrosage. Rabbi Lazare, à l'époque, pour arroser les champs, il prenait depuis le fleuve, il, il creusait une sorte, ce qu'on appelait une ama ils irriguaient les champs en fait en faisant des petits canaux, ça s'appelle une ama comme une coudée, parce que réellement, ça faisait une largeur d'une coudée, une profondeur d'une coudée. Et maintenant, vous imaginez, ça, avec, on se retrouve en général à Pessah. On est après la saison des pluies. Il y a eu plein de boue qui servent à emmagasiner dedans, toutes sortes de pierres. Il faut, il faut en général nettoyer, entretenir ces amotes. En général, arrive le printemps et on va et on les recreuse. Ou bien on va plutôt les, les vider de tout le, toutes, les, toutes les impuretés qu'il peut y avoir. Alors là, c'est le sujet de notre Mishnah. Rabbi El -Azar ben Azaria. Rabbi El -Azar ben Azaria dit aussi On n'aura pas le droit de faire la ama donc ce petit canal. Alors, la hama, tu n'as pas le droit de le creuser pour la première fois. Ni à Moed, et ni à shvite. Shvite aussi, là, de nouveau, on a le même sujet. Il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Deux types de problèmes de nature différentes. Pour le Cholamod, notre souci, c'est que tu ne travailles pas. Pour la shvite, notre souci, c'est que tu ne vas pas améliorer ton carca, faire des travaux agricoles dans ton carca. Donc, du coup, il va nous dire quand tu creuses, alors creuser en soi-même en prenant la chimite, c'est pas un problème. Sauf que quand tu creuses, tu prends de la terre, tu la mets sur le côté, tu vas avoir de la terre fraîche posée sur le côté. Et là, la terre fraîche qui est là, c'est comme si tu as labouré, ça ressemble. C'est devenu une terre qui est apte à, à être euh, travaillée. Donc du coup, Rabbi Lazar Benazaria interdit de faire la hamma, aussi de creuser ce petit canal pendant la chimite. D'accord Donc en, en fait, en un mot, Rabbi Lazar Benazaria m'a dit, tu ne creuses pas du tout. La Hama. et vachamim m'ont rim, vachamim dit aussi nata Pendant l'année de shmita, t'as le droit de creuser. Parce que réellement, quand tu vas creuser, tu verses pas près la terre qui te reste juste à côté des bords. Tu prends, tu la jettes plus loin. Tu la jettes plus loin, donc es pas en train de... on pas voit pas que t'es en train de oui, la terre. On comprend bien que t'es en train de creuser. Et en plus de ça, Qu est et bamoed. Qu'est-ce que ça veut dire metaknin? et amekul kalot bamoed? On aura même aussi le droit de réparer les Mekulkalot, la hama, les petits canaux qui se sont abîmés pendant Khalamoued. C'est-à-dire, Khamim Yuen, il nous dit Tu sais, pendant Khalamoued, je ne te permets pas de, je te permets pas de creuser la hama. C'est vrai. Mais si elle s'est remplie d'impuretés, alors tu auras le droit de la vider. D'accord Tu vas être Metaken, le Mekulkal. Tu vas réparer ce qui a été abîmé. Tu la vides, en fait, de toutes les impuretés, de toutes les pierres qu'il peut y avoir dedans, pour que l'eau arrive bien. C'est un travail qui demande moins d'efforts. Et par rapport à la facilité ensuite pour pouvoir arroser ton champ, parce que tu as le droit d'arroser ton champ ensuite pendant le, pendant le mois, alors on va te permettre même aussi de nettoyer comme ça le canal. Alors là, d'abord je traduis, c'est le même principe, sauf que ça va prendre une autre connotation. On aura le droit aussi de réparer les canaux endommagés de d'eau chez Birchut Arabim qui se trouve sur la voie publique, plutôt les grandes flaques d'eau ou bien les, les citernes d'eau, et on, on pourra aussi les creuser et les nettoyer. Soit, en fait, là cette fois-ci, apparemment tu me répètes plus ou moins la même chose, tu es en train de me dire que pendant Khalam s'il y a l'eau pour le public qui arrive, pendant Khalam d'abord, il faut peut-être introduire. Pendant Khalam il y avait les gens qui montaient à Yerushalem, ils avaient besoin d'eau pour boire. Ouais. Et donc, du coup, il y avait même des plusieurs a de gens qui portaient creuser des puits à, tout au long de la route. Comme ça, de temps en temps, ils pouvaient s'arrêter pour s'abreuver boire. Maintenant, euh, maintenant la vient, elle me dit, alors je rajoute maintenant en rapport avec la Gemara, comme le partenaire, l'explique explique aussi, si toutefois, par mesure de sécurité, il y a assez d'eau pour le public, mais par mesure de sécurité aussi, on a prévu, prévu qu'il y aura encore plus de, de puits, même à une distance un peu plus loin de la route, mais que c'est nécessaire, ils pourront rentrer, prendre l'eau là-bas aussi. Alors on parle de ces types de canaux, et la Michel vient me dire, même eux, même si c'est pas sûr que tu vas en avoir besoin pendant le moued, mais puisque c'est possible que tu en avoir besoin, alors même tu auras le droit de les réparer, et de les creuser, et de les nettoyer de nouveau. Tu n'auras pas le droit de creuser pour la première fois, mais tu auras le droit de, euh, de, les, de les nettoyer, de les vider. Ou encore, tu si sais, on est une citerne, aussi de l'eau qui a, qui a été euh, regroupée dans un endroit, s'il y a des impuretés qui sont entrées dans on a le droit aussi de vider. D'accord Ensuite, au Metachni Natadrachim, on a le droit aussi de réparer les chemins, les et les rues, les mikvot Maïm, et aussi les lieux dans lesquels on se trempe le Mikvé. Les mikvot à Maïm, on a le droit aussi de les réparer. Ça veut dire que c'est quoi de quoi ça parle Pourquoi est-ce qu'il faut les réparer De nouveau, on dit, on est à Pessah, on est après l'hiver. Il y a eu, quand on avait les chemins qui étaient en terre, la pluie qui est tombée, il y a eu toutes sortes d'eau qui a coulé, ça fait que maintenant, est plus, euh, il est plus, plus bien praticable ce, ce, ce chemin. Alors on a le droit aussi, pendant Moed, si nécessaire, d'aller réparer cette voie publique. Et même aussi pour les mikvotamaïm, si de nouveau il y a eu des impuretés qui sont de la terre, qui sont très dans ces désagréable pour vrai, on a le droit aussi de les nettoyer. Mais aussi, on aura même l'ordre de faire tous les besoins publics. Bien d'intérêt public, les, les travaux d'intérêt public. Alors, c'est venu dans la camera, elle explique que c'est pour nous, nous rapporter cette fois-ci que qu'on aura même aussi le droit de creuser des puits si toutefois le public en a besoin. C'est-à-dire, il y a deux sortes en fait. Selon ça, il y a deux types de, de, de permissions qui ont été par rapport à l'eau. Ce que le public va réellement en avoir besoin, t'as le droit de creuser normalement pendant un mode privé, t'as pas le droit de creuser, juste de nettoyer. Public, alors le public, tu as le droit même de creuser si D'accord, creuser a priori. Mais c'est que à condition qu'ils en ont droit si ce pas quelque chose que c'est pas évident qu'on va en avoir besoin, mais c'est par mesure de sécurité, alors là, cette fois-ci, je ne vais pas tourner de les creuser pour la première fois, je te permets juste de les nettoyer. Ok Ensuite, au Metsainin et à aura il faudra aussi mettre un Tsiyoun, comment dire On pourrait dire sur un Kévert. Sur un kever d'abord sur une tombe, on aura le droit aussi d'être tas de lui mettre une distinction. En fait, le principe est très simple, c'est que pour que les gens, si on passe au-dessus, à proximité d'un d'un d'une tombe d'un mort juif, alors si on passe même au-dessus, on va devenir impur par O.L. Pour éviter que les gens vont devenir impurs, alors on avait l'usage que, au moins en Moed, deux fois par an, même plus, on partait on mettait de la chaux blanche sur les meurs, sur les sur les sur les tombes. D'accord, pour nous rappeler que, autant que le mort il est blanc, les eaux sont blancs, alors de nouveau on met du blanc, c'est la, la couleur qu'il a choisi. Ça, c'est pour le, euh, le tsioune, donc il y a la pluie de nouveau qui est tombée, on a envie maintenant de remettre un petit coup de frais dessus, un petit coup de blanc, on aura le droit de le faire. Ça, c'est au Moussaini et à la Vibarot, donc on aura, on aura le droit de faire un tzion sur les d'être de les marquer. Et aussi, veyotsin à la Kilaïm, on aura aussi le droit de. Et il faudra aussi pendant Kalamoued. Partir, vérifier qu'il n'y ait pas des De nouveau, c'est bien pour Pessah. On a planté durant l'hiver. Maintenant, on n'avait peut-être pas fait attention que dans ce qu'on avait planté, en fait dans les graines, il y avait des grains de blé, et il y avait aussi des grains d'une de, autre espèce qui était mélangée dedans. C'est-à-dire qu'on a transgressé peut-être l'interdit de euh, de, kill de des mélanges interdits, des plantes interdites. Vous voyez Ça le et on a pas le droit de planter, On n'a pas le droit de planter un champ de kilaim. Du coup... Du coup, maintenant, quand on sème les graines, alors, c'est possible que tu as des graines de lin qui sont mélangées avec ton, ton blé, et ça ne se voit pas à l'œil nu facilement, il fallait chercher une par une, on t'a pas demandé de une par une. Tu sèmes, et une fois que ça pousse, tu vas voir tout de suite c'est quoi du lin et c'est quoi du blé. Et bien, Tira, tu devras arracher les kilaïm. Si toutefois, tu n'es pas, pas parti arracher les kilaïm, alors il y avait des responsables du Beddin qui s'occupaient, eux, de partir pendant la à faire le tour des champs pour vérifier que toute la récolte qu'il y a elle est réellement pur de l'espèce, sans qu'elle aille sans mélange d'espèces, de, hein, d'espèces de, qu'on a pas de greffer ensemble. Et maintenant le douche, c'est qu'on fait ça même pendant Khaloued. Vous allez me dire quel est l'intérêt par rapport au Khalamoued. là c'est un intérêt original, c'est l'intérêt que c'était, puisque c'était un travail qui était payé par la caisse du Betamidash. Alors pour économiser à la caisse du, du, du, du Betamidash, on prévoyait euh, qu'il n'y ait pas trop de frais. Pendant Khalamoued, les gens se louent pour moins cher. D'accord Parce qu'il y a moins de travail, il y a celui qui a vraiment besoin de travailler, alors il est prêt à prendre moins d'argent pour, pour peu qu'il ait le mérite de travailler, de recevoir de ramener à manger à sa maison. Donc du coup, pendant Khalom les ouvriers coûtent moins cher. Alors, la nuit ça tu sais quoi Sortez faire les kilaïm à l'époque de Khalom Oed, comme ça, vous ne payerez pas cher les délégués pour aller vérifier, et ça fera moins de pertes pour la caisse du Bédécavaïd. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la